Bonjour, alors je suis ici à Puerto de la Cruz, à la plage de Puerto et aujourd'hui il y a un événement, c'est le gastro-truck, donc euh, des petits camions en somme qui font restauration, restauration rapide, donc ça a l'air euh, pas mal parce qu'il y a quelques, quelques plats qui sont quand même euh, pas mal du tout, donc des hamburgers mais avec euh, des produits euh, vraiment très sympas. Donc il y a une bonne ambiance, il y a du monde, c'est assez sympa, je vais vous, montre, vous montrer ça ici. Donc ici, on a un burger au cochino negro. Donc c'est un cochon typique ici de l'île, excellent, avec des oignons caramélisés, avec des pommes, de la roucoula, du fromage cheddar, de la moutarde et du miel. Ça a l'air pas mal du tout et il y a vraiment du monde qui fait fil, hein, ici. Donc il y a un peu de musique, il y a un peu de tout. Ici du cidre, des moquitos, des crêpes, crêpes salées, de hummus, il y a des très vieilles camionnettes, hein. ça c'est très sympa ces vieilles camionnettes là, des cafés, C'est événement très sympa. du vin, du vin et des, des bières bien sûr, du vin et des canaries. Il y en a qui sont très bien décorés, c'est vraiment sympa. des gaufres, des brownies, un peu de tout. Avec la mer en fond, il fait une température très agréable. Il fait un petit peu couvert aujourd'hui. On annonce de la chaleur pour les prochains jours. Aujourd'hui, il, il fait un petit peu humide. Il fait 26 degrés. La température est assez agréable. Voilà, je vous dis à très bientôt.